Déclaration des députés. Député de Toronto-Saint-Paul. L'éducation est un droit humain. C'est ainsi que nous apprenons notre histoire et que nous, en, nous voyons notre futur. Les enfants noirs ont été limités à cause du curriculum scolaire. C'est la faute au gouvernement. La vie des Noirs ne peut pas être effacée de l'histoire. Le, la Société de l'Histoire des Noirs a dit que le ministère de l'Éducation indiquait que sur 212 pages, seulement 13 pages partielles mentionnaient l'histoire noire. L'Association a demandé à ce qu'il y ait une révision. Sur notamment par rapport à l'histoire et la géographie. Il y a des thèmes qui devraient être intégrés au curriculum scolaire, dont l'histoire des Noirs. Ce devrait être obligatoire et ce devrait l'être de la quatrième à la douzième année. Il faudrait aussi offrir des ressources pour que les éducateurs puissent enseigner l'histoire des Noirs. En tant que député de Toronto-Saint-Paul, qui... je... je soutiens et j'appuie cette cause. Est-ce que le ministère de l'Éducation fera la même chose, oui ou non? Merci. Merci. Merci. Déclaration des députés. Merci. Merci. Député de flamborough Merci, M. le Président. Je suis contente d'être ici aujourd'hui pour parler du 20, de l'investissement de 25 millions de dollars pour euh, le, le, la lutte contre le cancer. Ce sont de très bonnes nouvelles pour. Euh, le, pour les patients des unités contre, euh, la, de la lutte contre le cancer. Cela veut dire que les patients recevront des soins au moment et au, en lieu approprié. Il y aura donc 25 lits pour euh, des transplantations et pour euh, différentes pathologies. Il y aura aussi des rénovations. Nous sommes réputés pour euh, les soins que nous offrons et pour, euh, les, euh, pour les greffes également. Cet investissement permettra d'éliminer les périodes d'attente pour les greffes. Les professionnels devraient être fiers des accomplissements faits. Merci. Déclaration des députés, député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. En tant que porte-parole des universités, j'ai envoyé un courriel aux gens de l'Assemblée pour leur demander de, de ne pas approuver l'accréditation du Canada Christian College. On a, on, Charles McVitie, le fondateur, pourrait émettre des euh, des diplômes. On a demandé au gouvernement de combattre l'islamophobie, pourtant notre gouvernement est allé en sens inverse. Le premier ministre soutient, ce, euh, soutient cette école alors que cela va à l'encontre des droits LGBTQ. Le gouvernement va, euh, va utiliser ce projet de loi pour contourner les normes. Et on a et le fondateur et sa femme du Canada Christian College ont reçu beaucoup de fonds du gouvernement. Le collège a, par, la suite, a par le passé, agi de façon douteuse. Ce, ce collège attaque nos communautés, est une menace contre nos communautés. Donc, je demande à tous les députés de la Chambre de voter contre le projet de loi 213. Merci, Dépu... Merci, député de Whitby. Nous voulons que tout le monde, surtout les gens qui ont des handicaps, de pouvoir participer pleinement euh, dans la vie de leur communauté. La campagne lancée la semaine dernière par le ministre pour les soins des aînés permettra d'aller en ce sens. Cette campagne, a pour but de promouvoir l'accessibilité, l'inclusion et, bien sûr, engager de la main-d'œuvre euh, des gens qui ont des handicaps. Nous voulons que ce soit plus inclusif. Nous, nous voulons faire avancer euh, les droits à l'accessibilité. Le gouvernement continue de travailler avec des partenaires euh, dont dans euh, ma circonscription. Nous travaillons avec des entreprises et avec des ONG pour atteindre ces objectifs. Nous voulons aider, aider ces personnes pour qu'ils puissent euh, par, euh, faire partie euh, de, de leur communauté. Merci. Déclaration des députés, Député de London West. Merci, Monsieur le Président. Le, le mois de novembre est le mois de la conscientisation pour le diabète. L'idée serait d'aller au triomphe euh, de la médecine, soit à l'invention de l'injection euh, d'insuline. Cela a mené, euh, et invent cet inventeur a reçu le prix Nobel, euh, un prix Nobel en ce sens. Il faut par le fait même nous assurer de combattre les inégalités et l'accès à, la, à la santé. Les gens qui sont le plus à risque euh, de développer le diabète sont les Autochtones, les gens qui vivent dans des communautés plus pauvres. Il y a aussi un poids économique supplémentaire. Ils ne peuvent pas, par exemple, avoir accès aux, à, à différentes ressources. Donc, il faudrait honorer le legs de Banting en offrant de meilleures euh, stratégies, par exemple avec Pharmacare, et offrir toutes les ressources nécessaires pour les personnes diabétiques. Merci. Ben Prescott Russell. Déclaration des députés, Député, député de glenn Dans une de nos plus grandes fiertés chez nous, à Ambrun, c'est notre chère Véronique Dicaire, notre chanteuse et imitatrice à nous, reconnue sur la scène internationale et admirée partout à travers le monde. Et oui, elle aussi originaire d'Ambrun, en, en fait, nous avons grandi dans le même rang, le bon petit rang Saint-Joseph. C'est notre superstar Véro et la semaine dernière, elle a remporté un prestigieux prix Félix au premier gala de la Disque, son tout premier. Tout un accomplissement. Pour ceux qui ne connaissent pas Véronique, c'est une vedette internationale et une personnificatrice très talentueuse. Elle euh, imite, par exemple, les grandes voix du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Elle a été découverte par Céline Dion, qui est aussi. Euh, and, uh, une cousine uh, éloignée, 2018. et Renée Angélil en Before 2008. Elle a... Montréal, um, elle a fait une imitation de Taking Chances. Félicitations Véronique pour ton prix, mais surtout pour tout ton succès. Tu nous rends si fiers. Continue d'être la baisse best des bests. Comme de vrais gro groupies, on te suit, on t'aime, on t'appuie. Félicitations. Merci. Député de Oakville. Merci. Je suis content d'être ici aujourd'hui pour parler d'un événement virtu virtuel qui se passe en ce moment dans ma communauté. Le mois de novembre est le mois de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Malheureusement, beaucoup de femmes euh, vivent de la violence physique et sexuelle. Donc, il y a des organisations pour contrer cela. Les femmes peuvent se baser sur des services qui sont offerts. Ces foyers ont changé la vie de plusieurs de, de, plusieurs de femmes à, à Oakville. Aujourd'hui, à 10 heures, pour rendre hommage aux victimes, le foyer de ma circonscription a créé un événement en ligne. Ce sera pour inaugurer un mémorial au, qui sera dans ma circonscription. Le chef de, police, de la police travaille aussi à, euh, collabore aussi à cet événement. La police de ma circonscription veut lutter contre la violence faite aux femmes. Il est important de reconnaître les victimes de violences conjugales, surtout en ce mois-ci. Nous devons combattre la violence faite aux femmes. Aucune femme ne devrait vivre dans la peur. L'éducation, la prévention sont des éléments critiques pour contrer la violence faite aux femmes. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Kiwatino. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la reconnaissance du traité de l'Ontario. J'aimerais parler en bien de comment le gouvernement euh, respecte le traité, mais ce n'est pas le cas. Le gouvernement ne remplit pas ses responsabilités. Et aujourd'hui, j'aimerais souligner certains échecs. Il y a encore un avis d'ébullition dans, euh, dans certaines communautés. Beaucoup d'Autochtones euh, ont fait des recours à la justice, par exemple, euh, parce qu'il il y a eu des échecs par rapport aux signatures de Robinson. Il n'y a pas eu de changement depuis les années 80. Donc, les nations ont demandé à ce qu'il y ait des, des changements, mais il n'y a eu aucune réponse. Je reconnais et j'honore la résilience de ceux qui ont parlé pour améliorer leur communauté. Nous, avons été, nous sommes ici depuis des générations et nous sommes ici aujourd'hui. Nous serons ici demain. Honorer le traité. Merci. Merci. Député de Dé euh, Mississauga Lakeshore, la semaine dernière, le premier ministre a accueilli une organisation à Queen's Park et leur établissement, qui appartient à Bob Murray, a fait maintenant des masques. Ils ont pu produire ces masques également pour, les, pour que cela convienne aux communautés des malentendants. La fondation Coma, par la suite, a offert des dons de plusieurs millions de dollars. Ainsi, cela permettra de construire de nouveaux hôpitaux, un nouvel hôpital plutôt à Mississauga Lakeshore. Je suis fière d'être député de cette circonscription et je suis fière d'être canadien et j'espère que cela nous inspirera alors que nous faisons face à la deuxième vague de la COVID-19. Car c'est seulement grâce à la créativité et la générosité des, des gens de l'Ontario que nous allons combattre la COVID et nous serons plus unis et prospères que jamais. Merci. Déclaration des députés. Député de Kitchener. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler du mois du souvenir. Nous reconnaissons le sacrifice de milliers d'hommes et de femmes pour... Avoir les libertés que nous connaissons aujourd'hui, nous avons perdu un soldat de 29 ans lors d'un exercice militaire à Aurora. Ce soldat était un soldat dévoué et très respecté par les gens de son équipe. Comme beaucoup de familles, j'ai des membres de ma famille qui sont morts en service. Elle a perdu. Ma... J'ai quelqu'un dans ma famille qui a perdu des, des enfants à cause de la guerre. C'était par exemple, ce fut le cas à cause de... lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était aussi le cas de William Doyle. Mon cousin a pris sa retraite beaucoup plus tard. Et beaucoup de gens euh, ont perdu des, des amis en Afghanistan. Et ce sont ces personnes, ces hommes et ces femmes qui nous ont permis d'avoir les libertés que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur, Monsieur le Président, nous les honorons et nous nous souviendrons d'eux à tous les jours. Thank you very much. Merci beaucoup. Cela conclut